Je suis déjà de retour. Hein. Oui, je suis là. Qu'est-ce que tu as en train de me parler comme oui, ça je... Ouais. Moi, je préfère un petit... Eh, petite... C'est même déjà en train de cramer. Je te acheté même pas. Je te Mais c'est pas possible. Pour... Depuis que je suis partie, là, regarde, la maison, mon Dieu, c'est pas possible. Tu es quel genre de mari le bébé, regarde la, les assiettes, tout est un temps comme j'ai laissé. Mais, mais tu es une femme madame, la c'est moi qui dois nettoyer. Tu mais et puis quoi, je suis une femme et puis je, je, je travaille aussi. Toi, Regarde, regarde tout est là mais, avec la poubelle que j'ai laissée. C'est le bout de travail, non mais Moi je ne peux pas. Pour C'est pas possible, franchement. C'est pas tes amis qui ont baissé, c'est les non, gens non, qui ont baissé. Si c'est mes amis qui ont bu, tu dois m'aider quand même, non Tu dois m'aider à nettoyer. Mais je ne peux pas dire des choses qu'on mange, non Même si tu ne peux pas, regarde comment c'est grillé, franchement, tu commences à m'énerver. Mais je suis femme en europe on est en europe ici il n'y a pas question de homme ou de femmes moi je vais en de c'est vos questions je m'en fous de ce que tu fais tu dois m'aider à faire le ménage je dans la maison, ma maison ma, ma, ma, tu dois m'aider tu dois participer pour le ménage je m'en fous c'est tu as préparé le ménage mais regarde en plus moi je ne peux pas manger ça c'est n'importe quoi c'est tout brûlé c'est tout brûlé tu dois apprendre à faire la cuisine mais moi je Laisse moi, moi je ne peux pas ce la de le, le bon monsieur, en tant que moi, je, je travaille, je, je, je, je, je finis le boulot, je rentre, je dois te faire manger, je dois Alors nettoyer. Mais c'est quoi Laisse moi, moi, je peux pas que, pas te que je te regarde, regarde, regarde le lait, quand on a dégéné avec le matin, c'est encore là. C est, c est, tu n'as même pas pris la peine de mettre ça au mais c'est moi qui dois je tout ça tu dois mettre le nez au frère regarde la bouteille est en produit mais, mais tu, tu es femme dans la maison mais tu suis fais quoi mais quoi? moi je travaille et toi aussi tu, tu dois m'aider à, à, à travailler dans la maison je ne peux pas tout faire seul. Madame, une femme africaine doit nettoyer, fait nettoyer seul. la maison il, il quoi, ne pas, pas d'africaine en Europe parce en Afrique les femmes ne travaillent pas elles restent à la maison elles consomment et l'homme ne peut pas travailler il n'a pas et nous on travaille donc tu dois aussi nettoyer la maison tu devais faire l'enfant depuis qu'on est dans le mariage ans de tu devais faire l'enfant je ne vais nettoyer ça c'est pas moi qui dois nettoyer ça fais l'enfant pour que l'enfant nettoie ça chérie tu me dis ça tu m'as dit ça, ça aujourd'hui je pensais que tu m'avais dit que tu n'as pas de ça va bébé je ok je ne okay. pas imaginer que tu peux dire ça parce que ta maman ne peut, me peut ça tous les jours tous les jours ta ne pas ma, ma maman c'est pas moi non laisse comme ça je ne vraiment pas le. parler de, de ça que... c'est parce que j'étais fâchée. excuse moi bébé laisse Dieu <rire> va nous donner les enfants ok Laisse comme ça, bébé, ça va, ça va, ça va, ok. ne pas, ok. Eh hey, bébé, ça va, non. Ok, bébé, ne pas, laisse comme ça, non. Laisse. Moi, moi, je ne suis pas une femme, mais moi, je, je vais vous montrer quelque chose, mais on va mais, mais, mais, mais qui sont là-bas, bébé? Non, je ne vais pas, personne. Attends, tu m'as faire ça, moi, je ne pas. C'est qui Qui est en connaît, Mais les gens qui bavent ici, il ne faut pas que c'est tes copines là qui viennent suivantes, nous à Mais c'est qui alors On là-bas, nous qui nous dérange ici. On n'a même pas fini le problème de la maison. Les gens aussi venir venu encore en plus tout ça. Vous est-ce ça Ah, ah, moi je viens